To vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen, mais après, est-ce qu'on dedans Une question très concrète. Vous êtes à la présidence de la Commission. C'est votre premier jour au travail. Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour les jeunes Européens Réfléchir avec les États membres et le Parlement européen de créer un progr programme de crédit pour les petites et moyennes entreprises parce que euh, ces entreprises, c'est la colonne vertébrale de l'économie, surtout dans ces États membres où la, le chômage des jeunes est le plus haut. Et euh, leur problème, c'est qu'ils ont assez du travail à faire, assez des idées, assez des produits, assez des services, mais ils n'ont pas l'accès au crédit. La contraction des crédits est pour eux le plus grand problème. Dès qu'ils ont accès au crédit, ils investissent, dès qu'ils investissent et ils emploient des jeunes. Il faut leur donner un prime, soit sur les taux d'intérêt, soit sur le, la durée des échéances. Ça, c'est une de mes premières euh, mesures pour euh, aider et l'application de ce que nous appelons garantie des jeunes. Nous avons 6 milliards et il faut qu'on ne discute, seulement qu'on applique concrètement chacun, chaque jeune femme, jeune homme qui quitte l'université, d'avoir une chance n'accéder un au boulot, chacun qui quitte l'école d'avoir un accès à une formation, à une éducation. Merci, merci, Merci.